J'espère que vous allez bien, vous passez un très bon été Le week-end dernier c'était le championnat de France De VTT trial. J'y ai participé et j'ai terminé 3 Voilà c'était un objectif pour moi de revenir sur la compétition Et de faire un podium sur cette compétition là Donc vraiment c'est quelque chose Que j'ai réussi je me termine troisième. Donc comme j'ai dit avec le bouquet de fleurs et la médaille, elle est là, elle est en bronze et c'est pour vous. À la fin de cette vidéo-là, je vous ferai gagner mon dossa officiel, j'avais le numéro 15 pour mon retour à la compétition, ainsi que le maillot officiel que j'ai porté pendant cette compétition-là de l'équipe de Montluçon. Voilà avec tout. Mes partenaires, je vais pendant la vidéo vous dédicacer tout ça Et on regarde comment ça s'est passé mes finales, la compétition c'était tourné sur le bord de terrain, un peu comme j'ai pu En tout cas, sachez que sur France 2 ou France 3, je sais pas encore Il y aura un reportage complet de ce championnat de France Je vous mettrai toutes les infos, certainement sur Instagram ou sur les réseaux sociaux Donc en tout cas, profitez de cette vidéo là Et je vous dis à la fin de la vidéo comment vous allez pouvoir gagner ce dossard Parti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 We are kings We est on de de de il a l'habitude de faire le coup a besoin de vous en Allez, on fait le bruit de de l'FBS, on parle de l'Ontario de Allez mec Allez ouais Allez ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Yes Allez ouais. euh, Je veux des applaudissements pour Aurélien Fontenoy, c'est le top 3. Nicolas Valé derrière lui, c'est la victoire, Égypte Costelier qui va se positionner en top 2. C'est un showman, il a l'habitude bien sûr de faire le spectacle, il vous a fait le spectacle tout à l'heure. C'était son retour pour venir chercher un podium, c'était son objectif, le feu pour Aurélien Fontenoy Pour Aurélien un gros moment d'émotion je pense Pour Aurélien Fontenoy à partager avec vous la méthode de bronze Pour Aurélien Fontenoy Voilà j'espère que vous êtes fiers de moi Pendant cette vidéo là je vous ai dédicacé Mon dossard juste ici Je ferai pareil sur le maillot Donc t'as juste à aller sur mon profil Instagram maintenant Tu marques que tu veux participer Donc sur mon profil Instagram c'est écrit juste en dessous Ou dans la description Et je vous laisse sur une petite Marseillaise Et pense bien sûr à t'abonner pendant la Marseillaise Allez ciao <musique>